Le rôle du DPO a bien évolué depuis sa création. Au départ, le rôle du DPO, c'était plutôt de sensibiliser les équipes. Aujourd'hui, les équipes sont largement sensibilisées au, au domaine des cartes, du, de la protection des données personnelles. Maintenant, il s'agit plutôt de former, de faire de pédagogie à l'égard des équipes, notamment leur expliquer ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'est un traitement, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. En ce sens, le, le DPO joue aussi le rôle d'un régulateur interne dans, dans l'entreprise. Il va aussi faire œuvre de conseil dans le cadre de dans son projet. Le bureau, c'est celui qui est consulté. Il va également aussi euh, faire des audits, hein, vérifier que tout soit bien conforme, dans, aussi dans ce cadre de, de rôle de régulateur. Et enfin, il va être aussi à l'initiative de process, de procédure pour respecter euh, l'argumentation et euh, des données. Voilà.